Et c'est vrai qu'en France, on a une culture qui, qui fait qu'on euh, a vraiment cette illusion euh, d'égalité des chances du système scolaire dans cette question de perspective méritocratique qui est très, euh, très présente dans l'inconscient et, et dans les discours, en fait, euh, se basant sur le principe en fait, que chaque élève reçoit la même éducation, ça serait ses capacités scolaire et son travail qui lui permettent d'accéder aux études qu'il choisit et donc ça laisse aussi de côté euh, toute une partie de la population qui ne serait pas donc du coup méritante. Euh, et puis ce principe, il a aussi pour fonction implicite, enfin, là, une des conséquences, ça serait de légitimer aussi ces hiérarchies sociales. C'est vrai que ce terme de méritocratie, il est vraiment à réfléchir et à penser quand on l'utilise, car euh, il, peut, euh, il peut avoir un sens complètement contraire à ce qu'on qu pense comme ça euh, euh, de prime abord sur ce que ça veut dire la méritocratie. Et puis certains s'en emparent, dans, euh, notamment dans des perspectives présidentielles. Euh, et ces, ces inégalités sociales et culturelles qui sont en œuvre dans la scolarité en France hein, euh, font, dans les enquêtes PISA, on est un des pays les plus discriminants socialement dans la réussite scolaire. Euh, Ces questions de, de, de toujours d'inégalité, d'équité, vous aurez compris, les inégalités ne doivent pas être pensées que du point de vue des résultats scolaires, mais aussi il y a des inégalités dans euh, l'accès à, on va dire, dans les choix d'orientation. C'est un peu ce que Gabriel disait euh, par rapport à, à, à, cette, euh, à, à tout ça. Il y a des phénomènes d'autocensure qui sont liés euh, au, à d'autres choses que sur les, les capacités scolaires. Il y a vraiment aussi une forme parfois de méconnaissance, d'accès de, à l'information sur l'orientation, euh, une image aussi des, des grandes écoles qui peuvent être vues comme inaccessibles, euh, parfois dans l'entourage, bah, une absence de modèle de référence. Euh, Vraiment un système des codes, c'est ce que Gabriel disait sur, voilà, sur le, le langage, les codes communs, tout ce que l'on peut véhiculer. Et puis, bah évidemment, l'éloignement géographique, le manque de confiance en soi, bien évidemment. Et donc, les inégalités, elles ne sont pas que de ce point de vue de scolaire, mais elles sont aussi justement dans les aspirations, la projection. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça retire. Donc, en fait, il faut vraiment que nous, groupions ça on soit très proactif sur cette question de, de l'orientation et de la compréhension du système d'orientation, de, de recrutement, pour pouvoir aussi réduire ces inégalités, pour que les élèves puissent à la fois savoir, comprendre et, et puissent accéder à, à tout ce système d'orientation qui peut être parfois implicite. L'équité, pourquoi nous, on préfère l'utilisation du terme d'équité à l'égalité du champ des chances parce que l'équité c'est vraiment le banc, donc la vertu qui permet d'appliquer la généralité, euh, pardon, de, de la loi à la singularité des situations et qui vise à instaurer une égalité de droit en prenant en compte des inégalités de fait. Peut-être Gabriel sur Rawls, Rawls, oui. des chances. Oui, euh, Rawls, donc sur la, la théorie de l'égalité des chances, en fait, il va expliquer euh, je, globalement que certaines différences, elles peuvent être tolérées dans une société, mais à deux conditions. La première, c'est qu'il faut que les fonctions qui vont procurer des avantages au niveau de la société, elles doivent être accessibles à tout le monde, et de la même manière. Donc, il le synthétise par sa formule, euh, le, donc il doit être indifférent de naître avec telle caractéristique plutôt que telle autre. Et puis… Les inégalités, elles peuvent être justifiées lorsqu'elles permettent d'améliorer la situation des plus désavantagés. Et c'est ce principe-là qui va justifier notamment les aides qu'on peut accorder aux plus pauvres et aux moins socialement dotés. Donc, en gros, le principe d'équité que, que, dont parlait Sonia, c'est en fait, il s'agit de donner plus à ceux qui ont le, le moins. Et donc, du coup, ça se traduit, alors de manière un petit peu, on sait que le, le terme fait débat, hein, mais on traduit ça par de la discrimination positive en français, alors que le, le terme américain, lui, est plus, est plus affirmatif. Donc, mais c'est une traduction euh, imparfaite de ce concept américain qu'on a appliqué en France. Toujours sur cette question de la méritocratie, donc il y a un livre très intéressant qui s'appelle La tyrannie du mérite, euh, et puis aussi une sociologue euh, Marie Durubella qui, qui travaille de, depuis très longtemps sur cette question, euh, qui vient dire que justement cette méritocratie, elle vient supplanter une hiérarchie avant qui était basée sur la naissance et sur la richesse. Et qu'il y a un nouvel ordre méritocratique qui, euh, qui fait qu'il y a une stratification entre les individus beaucoup plus implacable, c'est le mérite scolaire. Et euh, les gagnants de ce système considèrent qu'ils sont meilleurs que les autres et que leurs avantages sont mérités. Et donc, en effet, les, les perdants euh, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et donc, euh, encore une fois, cette méritocratie, elle euh, exige une égalité des chances que, sur le départ et elle vient légitimer toutes les inégalités qui suivent, comme s'ils voilà de produits naturels, de différences innées, de talents et de vertus, comme la discipline, l'intelligence, la persévérance. Et en fait, euh, Michael Sandel, il part du principe que les, même les talents et les efforts ne euh, sont pas que d'une un, simple responsabilité individuelle, et que la, les conditions dans lesquelles on étudie, euh, dans lesquelles on est encouragé, sont aussi euh, liées à notre milieu social, notre famille. Et le fait de se concentrer uniquement sur cette question de l'ascension sociale, bah, en, en effet, ne, ne cultive pas des liens sociaux, de loyauté civique que la démocratie exige. Donc, le principe de, de cette théorie, c'est de dire privilégions l'égalité des conditions à l'égalité des chances. C'est là où on revient à la question de l'équité, c'est-à-dire vraiment Essayons de mettre en place un système qui fait que les conditions soient les mêmes pour toutes et tous. Euh, Nancy Fraser aussi donc, parle de, de la question de la justice sociale euh, qui est fondée sur deux dimensions qui sont articulées. C'est la politique de reconnaissance, euh, donc vraiment euh, transformer, reconnaître les différences, et la politique de distribution qui serait une redistribution équitable qui vient pallier les injustices socio-économiques. Et dans le, dans le livre blanc tel qu'il a été conçu au départ et qui est maintenant en deux tomes, il y a vraiment cette volonté de préconiser à la fois des, des actions qui viennent articuler des, des, des actions de redistribution, mais aussi de transformation.